Bienvenue à tous sur Xbox euh, une vidéo de tuto pour Xbox Series ainsi que Xbox One pour vous montrer comment en fait déplacer un jeu euh, depuis euh, un de vos disques, qu'il soit interne ou externe, vers un autre disque qui serait aussi branché euh, à votre console ou qui serait le disque interne euh, pour libérer de la place, pour, pour déplacer euh, tout simplement, pour, pour stocker ailleurs, pour brancher sur une autre console, voilà. Donc on se rend dans mes jeux et applications. Là, on se retrouve sur votre bibliothèque de jeux. On voit en bas à gauche tout le contenu euh, euh, qui est disponible. Donc là, en l'occurrence, j'ai un Terra 5. Donc là, je suis sur une Xbox Series X avec une carte d'extension Seagate euh, à l'arrière et un disque, dur, euh, un disque SSD branché en USB en façade. Donc déjà, euh, pour facilement trier vos jeux, l'intérêt premier est d'utiliser les filtres. Vous allez dans Filtrer et là, dans tout le contenu, vous pouvez voir euh, simplement bah, le contenu de vos disques internes, de votre carte d'extension Seagate si vous en avez une, ou de votre disque externe, donc là en l'occurrence un SSD Seagate. Donc par exemple, là je vais sur mon disque interne, en bas à gauche de l'écran, la volumétrie restante sur votre disque s'affiche, donc là il me reste 165Go, et je me dis que bah tiens, j'aimerais bien peut-être déplacer un jeu pour gagner un petit peu de place, pour télécharger un nouveau jeu qui prendrait bah, une place assez conséquente, euh, par exemple un Call of Duty ou encore euh, la suite euh, Halo Master Chief Collection. Donc pour ça, vous vous rendez sur le jeu que vous désirez modifier, ou déplacer du moins, vous appuyez sur le bouton View, donc le bouton rond avec les deux petits carrés, on voit d'ailleurs que c'est affiché en bas d'ailleurs, sur Gérer le jeu. Là, votre jeu s'affiche, donc on voit qu'il fait 37,1Go et qu'il est installé sur le disque interne. J'appuie sur A, et là ça me propose soit de gérer l'installation sur l'interne, donc ça, c'est surtout dans le cas où vous avez des DLC qui sont liés euh, euh, au jeu. Ou alors de déplacer ou de copier. Là, vous avez votre jeu qui apparaît. Si vous avez des DLC ou autres contenus liés au jeu, ils apparaîtront en dessous. On voit au-dessus que ça me propose de le transférer depuis l'interne vers la carte, euh, carte d'extension Seagate. Mais je peux choisir aussi mon SSD externe. Là, on va prendre la carte d'extension Seagate. Vous sélectionnez votre jeu. Alors, vous pouvez le faire aussi en faisant sélectionner tout. Là, je peux faire « Désélectionner tout » et « Sélectionner tout ». Et ensuite, vous déplacer ou vous Alors, copier. Alors, « Copier », ça implique que le jeu va rester sur le support où il est, mais il sera en plus copié sur le support vers lequel vous voulez aller. Pour le déplacer, ça va le supprimer de là où il est, pour le mettre là où vous, vous souhaitez le mettre. Et là, on fait « Déplacement sélectionné ». En fonction de la vitesse du périphérique externe, donc en l'occurrence soit un disque USB, soit un disque dur, enfin soit un disque dur, soit un disque SSD externe, soit la carte d'extension, la vitesse sera plus ou moins rapide. Là, je suis sur un SSD, c'est quand même plutôt rapide. Vous voyez, ça me propose encore de. Enfin, ça va se terminer dans une minute et 20 secondes. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Maintenant, vous pouvez faire de la place sur vos disques et faire les déplacements que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt sur XboxLac.fr pour d'autres vidéos. Allez, ciao